Chers amis, aujourd'hui, nous pouvons demander ce que nous voulons à Google. Quelle est la meilleure perceuse à percussion sans fil euh, Je sais pas combien font 65 centilitres de lait en grammes Quel temps fera-t-il à Bombay la semaine prochaine Ou même, et surtout, quelle est donc l'action française la plus rentable de 2020 Ou alors, qui est le meilleur gérant, la meilleure société de gestion, le, le meilleur fonds Ou comment réduire mes frais de gestion Mais demain... Avec BlackRock, le géant américain inégalé de la gestion d'actifs, ils nous promettent tout autre chose. Ce sera plutôt quelque chose comme « BlackRock, quelles unités de compte choisir pour mon assurance vie euh, tout en optimisant la transmission à mes enfants ?» ou « BlackRock, comment générer une retraite complémentaire chaque mois avec euh, l'argent de la vente de mon appartement ?»« BlackRock, j'aimerais financer les études supérieures de mes deux petits-enfants dans 15 ans. Comment faire ?» C'est beau, mais avant cet avenir radieux, qu'il vous prédisent magnifique, voici venu le temps des grandes manœuvres et des petits arrangements. Et c'est pour cela que j'enregistre cette vidéo dans le cadre d'une grande enquête que je viens de réaliser. Parce que ces derniers jours, BlackRock a perdu, mais alors très opportunément, son premier actionnaire, PNC Bank s'est mis à travailler intensivement dans l'ombre de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et même de la Commission européenne qu'il conseille. Et les voilà, tout d'un coup, qui se lancent en toute discrétion dans la gestion grand public et les services aux conseillers en gestion de patrimoine, du CGP, mais aux états unis on dirait plutôt RIA pour Registered Investment Advisor. Ces faits sont a priori sans lien. Ils sont pourtant intimement liés. Ils sont l'émergence de ces grandes manœuvres de BlackRock qui a décidé fermement de devenir le Google de votre épargne. Alors ça, c'est pour la façade derrière laquelle, en réalité, nous allons découvrir tout au long de cette enquête comment BlackRock organise en réalité le plus grand délit d'initié néolibéral. Il y a... Également une différence fondamentale entre BlackRock et Google, c'est que si demain, Google devait s'effondrer pour une raison ou une autre, eh bien, il vous suffirait de quelques minutes pour changer de moteur de recherche et il en irait de même pour la plupart des autres services de Google. Mais si BlackRock devait s'effondrer, eh bien, c'est toute votre épargne qui serait emportée avec eux. Et ça, ça change tout. Parce que si l'hégémonie de Google est à la limite du tolérable, et ses services d'ailleurs à haute valeur, ceux de BlackRock ne le sont pas tant qu'ils le disent, et pour le coup, cette hégémonie et les risques qu'ils font peser sur notre épargne est pour le coup totalement intolérable. Parce que BlackRock aujourd'hui, pour tout vous dire, ils ne sont déjà plus too big to fail, mais ils sont carrément too big to survive sur le temps long de l'investissement. Et au fond, je ne serais pas surpris qu'eux-mêmes sachent ils ont dépassé la taille où l'on ne peut plus faire faillite et atteint celle où, comme les dinosaures, euh, bah, ils ne peuvent plus survivre à long terme. Ils sont devenus trop gros pour leur écosystème. C'est ce que nous allons voir. Parce que BlackRock est déjà le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Si vous avez une assurance vie, une partie de votre épargne est sans doute déjà gérée par BlackRock indirectement. Et pourtant, la France est un des pays occidentaux où BlackRock est le moins implanté. Et nous savons d'ailleurs, depuis la réforme des retraites, à quel point ces retraites les font saliver. Alors, je travaille sur les questions de gestion passive et BlackRock en particulier depuis des années. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que lorsque je m'attaque à un sujet, je lis tout et j'analyse tout. C'est-à-dire que BlackRock, je les connais très, très bien. Et pourtant, je viens de passer une semaine entière à travailler comme un dingue pour construire cette enquête à partir des éléments nouveaux euh, qui sont apparus la semaine dernière. Car en quelques jours, un faisceau d'indices, à peu près totalement ignoré par tous les médias francophones et une bonne partie de, des médias anglophones, a fait apparaître les grandes manœuvres de cette espèce de monstre de l'investissement, et ce sont euh, ces, ces indices qui ont déclenché ce travail et qui m'a emmené beaucoup, beaucoup plus loin que prévu. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçu que BlackRock, la semaine dernière, a fait une faute. Ils se sont dévoilés trop vite. Et franchement, il serait criminel de laisser passer l'occasion au moment où cette espèce d'hydre protéiforme se déploie et s'expose l'espace d'un instant avant de fondre sur votre épargne parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Alors, s'il vous plaît, partagez cette enquête, mettez-lui, mettez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des not notifications, mais surtout, cliquez sur le lien en description de la vidéo ou au-dessus pour recevoir le texte de l'enquête et pour l'archiver dans vos dossiers. C'est vraiment important, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment avec la loi Avia notamment, la liberté d'expression a pris un coup sévère et je ne peux plus vous garantir que cette enquête restera en ligne très longtemps. C'est pour ça que j'ai besoin de vous pour télécharger cette enquête et la partager et la diffuser. Il nous faut absolument lever le plus possible ce voile de mystère que BlackRock aime tant et qui les sert tant. Mais c'est trop important. Alors qu'on soit clair. Je peux faire tout le travail que je veux, l'analyse, Je seul je ne peux rien et je ne peux pas donner la diffusion qu'elle mérite à cette enquête. Alors c'est vous qui déciderez de ce mérite, mais je ne crois pas me tromper. Parce que l'épargne d'un investisseur averti en vaut deux, et je parle ici d'euros sonnants et trébuchants. Cette vidéo à long terme, à mon avis, c'est la différence entre un épargnant qui survit et un épargnant qui se fait tondre. Alors bien sûr, au moment de la réforme des retraites, les médias ont déjà largement couvert le petit jeu d'influence de BlackRock en France et révélé son appétit pour les retraites, pour nos retraites et pour le marché français en général, où il est très peu implanté, je le répète, c'est important. Alors je ne reviendrai pas là-dessus, euh, le travail a déjà été fait, vous pourrez le retrouver facilement. Seulement, gardez bien en tête que même si tout ce que je, tout, tout ce que je vais vous dire se passe aux états unis la France est dans le viseur de BlackRock, la France arrive juste après. Cette enquête vous concerne, cette enquête va vous dévoiler un horizon soviétique pour votre épargne, et je ne dis pas soviétique au hasard, vous allez comprendre pourquoi. Dans un instant, et c'est une petite référence euh, au regretté guignol de l'info, qui faisait dire à leur marionnette à, à Sylvestre « Le communisme, ça marche, il suffisait de le privatiser ». Désolé, je ne le ferai pas avec l'accent. Alors bien sûr, des nombreux articles et documentaires sur BlackRock ont depuis fleuri en quelques mois. Et en premier lieu, on, vous avez peut-être entendu parler d'un grand documentaire d'Arte, qui a été réalisé par le journaliste Tom Hawkers, qui a fait un assez gros travail d'enquête et fait ressortir quelques faits saillants intéressants, alors au milieu, à mon avis, d'un déluge d'artefacts journalistiques assez inutiles, mais bon, qui sont imposés par l'exercice. Mais dans tout ce que j'ai lu, tout ce, ce, ce journaliste, finalement, n'a pas compris grand-chose à BlackRock. Il euh, n'y a pas grand monde qui comprend grand-chose à BlackRock. Alors je ne les blâme pas, parce que quand on est journaliste et qu'on s'attaque à un géant aussi complexe que BlackRock, euh, alors que juste avant, on avait fait... Un documentaire sur la réforme protestante, un autre sur l'obésité chez les jeunes et encore un autre sur les milliardaires du football. Finalement, Tom Hawker s'en est pas si mal tiré, mais il faut plus que ça pour s'attaquer à BlackRock. Et ici, rien de tout ça, je revendique l'expertise et je revendique l'utilité de cette enquête. Qu'on soit clair, hein, la télé c'est du divertissement. Ici, nous travaillons, nous étudions. Nous essayons de comprendre le monde à la force de tous nos neurones et faisons appel à la raison avant l'émotion. Et c'est pourquoi je vous invite encore une fois à télécharger le texte de l'enquête afin de l'étudier sérieusement et notamment euh, étudier euh, tout le travail de sources qui était fait. Euh, je vais pas vous citer toutes mes sources dans cette vidéo, mais euh, il y en a euh, pas loin d'une trentaine euh, des sources et c'est pas... Euh, donc téléchargez, vous pourrez tout vérifier. Vous savez d'ailleurs qu'avec le service d'infos économique et financière, l'investisseur sans costume que je tiens, euh, tout est toujours vérifié et vulgarisé pour rendre le plus attrayante possible cette matière morte et hautement ennuyeuse qu'est la haute finance. Mais malheureusement, l'exercice a ses limites, il ne faut pas dénaturer non plus les sujets. Alors aussi, il faudra peut-être vous accrocher un peu, malgré tout mon travail de vulgarisation, sur cette enquête. Il faudra peut-être un effort, je suis désolé, mais je pense que vous serez récompensé de cet effort. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous trouvez ce sujet trop compliqué ou pas. Je répondrai aussi bien évidemment à vos questions. Mais les temps de crise, je vous l'ai dit, sont ceux des grandes manœuvres. Ces grandes manœuvres se passent en ce moment, il n'y a pas de temps à perdre, alors en piste. Parce que pour tout le monde, les crises, ça a toujours été les grandes manœuvres mais alors encore plus pour BlackRock, qui est né autour de la crise de 1987, qui ensuite s'est mis à développer ses fonds négociés en bourse, les fameux ETF, après l'explosion de la bulle Internet, et qui a fini par rejoindre le cercle très fermé des maîtres du monde de la finance, voire des maîtres du monde tout court, en 2008. Nous allons voir comment ce n'est pas joli joli alors aujourd'hui, en mai 2020, voici donc l'opportunité qu'entend saisir BlackRock. Aujourd'hui, vous cherchez les réponses à vos questions sur Google, l'hégémonique moteur de recherche, ou plutôt moteur de réponse, et demain, vous et votre conseiller placerez votre épargne grâce au moteur d'investissement de BlackRock. Voilà ce qu'ils nous promettent. BlackRock veut devenir le Google de l'investissement. Bien sûr, ils font pas de pub, mais c'est le dernier relais de croissance possible pour le monstre qui gère déjà 21 000 milliards de dollars, c'est monstrueux, directement ou indirectement via ses algorithmes. C'est autant que le PIB des États-Unis pour une seule entreprise, et c'est plus que le Nasdaq tout entier, qui regroupe pourtant les géants américains de la tech, Google, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, Nvidia. Nous sommes... on est, c'est énorme. Et pourtant, on sait bien, nous sommes conscients aujourd'hui de tous les problèmes que pose l'hégémonie des GAFA. Mais ces problèmes ne sont rien à côté du délire de puissance de BlackRock et de son fondateur Larry Fink, dont nous allons parler un peu, qui a bientôt 70 ans, a encore du temps pour dérouler son plan, mais plus vraiment une minute à perdre. Alors Blackrock, c'est un peu comme le monstre de Jules Verne. Euh, assez rares sont ceux qui arrivent à distinguer les rouages du Nautilus derrière la bête mystérieuse et fantasmatique. Alors ici, euh, les 0 et les 1 de cette espèce de monstre algorithmique est Blackrock euh, ont bien sûr remplacé la, la tôle et les engrenages. Nous avons changé de millénaire. Et le capitaine Nemo, donc, s'appelle Larry Fink. Sans doute plus aimable mais non moins obscur que l'anti-héros de 20 000 lieux sous les mers. Et comme le capitaine Nemo, Larry Fink, et c'est très important, semble vous dire jour après jour, je suis le droit, je suis la justice. Le droit, c'est moi, la justice, c'est moi. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris à BlackRock. Parce que chaque année, Larry Fink écrit une lettre à ses PDG, c'est-à-dire les patrons de presque tous les grands groupes de la planète, dont il est généralement le premier actionnaire, bien sûr en votre nom. Et cette année, il n'a pas dérogé à la règle, ça s'est passé juste avant que n'éclate la crise, et cette fois-ci, il a haussé le ton. Et il a écrit, attention, je cite, « Nous sommes, BlackRock, donc de plus en plus disposés a voté contre les conseils de direction et d'administration lorsque les entreprises ne font pas suffisamment de progrès sur les questions de développement durable. Ha Et de fait, les chiffres ont suivi. Depuis le début de l'année 2020, BlackRock a voté contre les recommandations du management de ces entreprises où il est actionnaire, donc à peu près toutes les entreprises, tous les grands groupes du monde, près d'une fois sur trois aux états unis Et pas n'importe comment. Il faut vous dire que le PDG d'une grande organisation doit satisfaire un nombre de parties prenantes, ce qu'on appelle les stakeholders, il doit bien sûr ses actionnaires, mais également ses clients, ses salariés, ses partenaires, ses prestataires, c'est même le job fondamental d'un CEO de grand groupe, il doit réconcilier des exigences souvent contradictoires de parties prenantes très diverses. Mais ici, Larry Fink vient dire à ses directeurs qu'ils ne doivent écouter qu'une seule voix, celle des actionnaires et même celle d'un actionnaire, BlackRock. Alors, en temps normal, ce n'est pas si désastreux si les actionnaires prennent de mauvaises décisions, après tout, c'est leur problème. Ce sont eux qui en paieront le prix, euh, en perdant des parts de marché, en se faisant doubler par d'autres entreprises, aux actionnaires plus affités, ou en se retrouvant d'ailleurs devant la justice, le cas échéant. Après tout, ils sont les ultimes responsables de ce qui leur appartient. Sauf que là, la situation est un petit peu différente. Non seulement nous sauvons les actionnaires de ces grands groupes, donc BlackRock y compris, contre vents et marées depuis 2008 avec des politiques monétaires extraordinaires qui conduisent à privatiser les gains mais mutualiser les pertes, mais surtout en tant que premier actionnaire de tout le monde. Il ben, n'y a plus de concurrence pour défier BlackRock et leur faire payer leurs fautes. Leur hégémonie est en train de devenir totale. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, chers amis, c'est que cette situation est nouvelle. Parce que pendant très longtemps, les géants de la gestion passive, dont BlackRock a pris la tête en 2008, n'intervenaient que très marginalement dans les entreprises. Ils n'avaient pas encore le poids suffisant. Il faut bien voir que la gestion passive n'est devenue plus importante que la gestion active sur le S&P 500, l'équivalent du CAC 40 aux Etats-Unis, il y a moins d'un an, en 2019, il faut bien voir qu'il n'y a rien de connu dans l'évolution d'un grand indice boursier lorsque celui-ci devient essentiellement géré de manière passive. C'est BlackRock est le roi de l'investissement passif, c'est-à-dire tous ces investissements où vous suivez un indice sans choisir de société en particulier. C'est de ça dont on parle. Ce sont eux qui vous permettent d'investir directement dans le S&P 500 ou dans le CAC 40, plutôt que de devoir choisir un à un Sanofi ou Total. Ah, si je mettais plutôt un peu de LVMH, euh, faire ça en prenant à chaque fois des frais avec... BlackRock, les frais de gestion sont décapités, et cela fait une grosse différence de gains sur le long terme. C'est d'ailleurs l'attrait initial de la gestion passive qui a, et vraiment je veux, qui a d'abord été une excellente idée et puissamment utile. La gestion passive au départ c'est génial, mais c'est la dose qui fait le poison, et là le poison est devenu mortel. Parce que rares sont ceux qui se sont rendus compte que lorsque l'investissement passif devient majoritaire, alors l'investisseur passif se doit de devenir un actionnaire actif, et même très actif. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est ce que vous avez entendu dans la lettre de Larry Fink à ses, à ses directeurs. Et cela, alors que l'on soit clair, cela n'a rien à voir avec le développement durable. Ça c'est du pipeau, ça c'est pour faire passer la pilule. Parce que si demain BlackRock n'est pas satisfait des choix stratégiques du groupe de, par exemple de Total, ils ne peuvent pas vendre leurs actions. Ils sont obligés de détenir Total pour tous les investisseurs qui souhaitent investir dans le CAC 40. Ils peuvent pas dire « Ah non, Total fait n'importe quoi, je vais en mettre plus sur LVMH ». Non, ils font le CAC 40. Donc, à défaut de pouvoir vendre, BlackRock est obligé de devoir s'impliquer activement dans la gestion du groupe qui ne sert pas suffisamment ses intérêts, mais qu'il peut désormais contraindre parce que il a le poids nécessaire. Ce qui est en train de se passer, c'est que c'est BlackRock et la gestion passive qui sont en train de devenir les vrais souverains, qui sont en train d'avoir les attributs du pouvoir. Parce que BlackRock aujourd'hui a un pouvoir de vie ou de mort sur la plupart des dirigeants des grandes organisations de ce bas monde, privées bien évidemment, mais public aussi. Et qu'on soit clair, vous êtes avec eux ou vous êtes hors jeu. Bien sûr, ce pouvoir vient de vous. C'est vous qui avez délégué votre argent euh, et ils l'utilisent dans votre intérêt, bien évidemment. Mais seulement après le leur, celui de leurs actionnaires, des banques centrales, des états, des grands groupes mondialisés qu'il faut, il faut quand même pas qu'ils s'effondrent. Euh, en fait, euh, bah, ils font ça dans votre intérêt, mais votre intérêt arrive quand même tout en bas de la liste. Et c'est vraiment le moment de vous inquiéter. Euh, de BlackRock aussi bien personnellement que collectivement parce que après il sera trop tard un peu comme aujourd'hui euh, il nous semble les Google, les Facebook et autres GAFA semblent hors d'atteinte euh, de toute concurrence euh, comme de tout gouvernement et de toute force publique et encore une fois le pouvoir de nuisance de ces GAFA est incroyablement moins fort que celui d'un BlackRock qui gère l'argent du monde et avec ces gens-là vous êtes avec eux ou vous êtes contre eux, et alors vous êtes hors-jeu. Alors attention, cela ne veut pas dire que BlackRock décroche son téléphone tous les quatre matins pour donner ses instructions au PDG du monde entier. pas du tout comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus vicieux que cela. Il se contente, beaucoup plus facile, de répondre à cette seule et simple question. Est-ce que vous êtes avec nous ou est-ce que vous êtes contre nous Et ça, c'est très pratique. Lorsque Larry Fink s'engage à voter contre les conseils de ces grands groupes qui ne seraient pas assez écologiques, il ne s'agit pas de décisions stratégiques, il ne s'agit pas de les obliger à faire respecter des engagements de développement durable. Pas ça, hein il s'agit de nomination. Sur 330 assemblées générales, en BlackRock a participé dans des grands groupes américains depuis le début de l'année, ils se sont opposés à 120 nominations de directeurs. C'est massif, c'est presque la seule chose qu'ils font. Lorsque BlackRock vote contre les propositions des conseils d'administration et des conseils de direction, c'est pour s'opposer à la nomination d'un nouveau directeur. Retenez bien ça, avec BlackRock, vous êtes avec eux, ou vous êtes contre eux, et alors vous êtes hors-jeu. C'est important parce que ne me semble pas inutile à ce stade de rappeler que les États-Unis sont entrés en guerre commerciale avec le monde tout entier, et cela bien avant l'élection de Donald Trump. En France, on a pu observer les raids réussis sur Alstom, on suivant l'a suivi, Technip on a moins vu, celui encore sur la Gardère, ou l'amende record et douteuse infligée à la BNP. C'est-à-dire que les États-Unis sont devenus ouvertement prédateurs depuis 2008. Et dans ce contexte, BlackRock et à sa suite Vanguard et State Street ne sont certainement pas en train de monter au capital de nos grandes entreprises en Ami. Et encore moins avec la crise dans laquelle nous entrons. Et pourtant, ils viennent aujourd'hui se présenter à vous comme s'ils étaient votre bon génie. Voilà ces gens qui veulent devenir votre Google de l'investissement. La comparaison avec Google n'est pas neutre, C'est pas un raccourci facile. Il y a, à l'origine des succès de Google et de BlackRock, la même idée appliquée à deux champs différents, l'analyse massive de données. Google, on le sait, a révolutionné la recherche sur Internet avec son algorithme PageRank qui analyse les relations entre pages web du monde entier. Et BlackRock, lui, a fait à peu près la même chose. Il a révolutionné la gestion des risques financiers avec son algorithme Aladdin, le bon génie donc, qui analyse les relations entre produits financiers et qui remonte les chaînes d'investissement. Ah, Aladdin, ils se prennent littéralement pour le génie de la lampe. Alors, aujourd'hui, Aladdin, c'est pas Google encore. Hein, c'est pas PageRank. C'est uniquement un algorithme de gestion des risques. Alors, imaginez. Pour voir la scène d'Aladin, 2000 ordinateurs reliés dans des gigantesques salles à autant de physiciens nucléaires, chercheurs en mathématiques fondamentales, ingénieurs électriques, super experts comptables, économistes prestigieux. Et tout ce monde-là, avec ses ordinateurs, est relié à des serveurs ultra, ultra puissants et stockant la base de données financières la plus gigantesque au monde et de très loin. Imaginez, maintenant, tous ces génies qui simulent 200 millions de scénarios de risque par semaine. Vous imaginez les analyser le moindre petit battement d'aile d'un papillon au Brésil jusqu'à ses effets sur l'apparition d'une tornade au Texas. Non, parce que ces gens n'ont absolument aucun humour. Ils ont pris l'effet papillon. C'est ce, ce que l'exemple qu'ils prendre, c'est l'exemple type de l'effet papillon au pied de lettre. Hein euh, franchement, un docteur en physique nucléaire, euh, ça n'empêche pas d'être grossier. Mais donc, si vous imaginez quelqu'un qui essaye de prédire l'arrivée d'une tornade à partir des battements d'ailes d'un papillon, et vous saurez à peu près ce qu'est Aladdin. Et ça, c'était en 2008. Impossible de savoir ce qu'est devenu cette espèce de saint-dessin de Blackrock depuis, mais si on essayait d'appliquer une petite loi de Moore, nous pourrions estimer que la puissance du machin a dû être multipliée par 8 ou 10, sans doute. Un truc monumental, monstrueux, énorme. Et bien évidemment, à partir de ces modèles de risque, Aladdin vous dit où et comment investir votre argent et comment faire évoluer vos investissements. C'est l'idée. Aladdin a d'abord été développé en interne pour les besoins même de BlackRock, puis l'entreprise s'est mise à commercialiser directement Aladdin auprès de ses grands clients institutionnels. Les grands concurrents de BlackRock, Vanguard et State Street, utilisent eux-mêmes Aladdin. C'est vous dire si la collusion est immense et la concurrence uniquement apparente sur le secteur de la gestion d'actifs. Et ça arrive en France. Au mois d'avril, la BNP a conclu un grand accord avec BlackRock pour utiliser elle aussi Aladdin. Le truc est en expansion massive. Et voilà que BlackRock veut désormais apporter Aladdin à tous les gestionnaires de patrimoine du monde et même à tous les investisseurs particuliers et épargnants chez eux sur leur ordinateur. Et ça, c'est la grande manœuvre numéro 1 de BlackRock qui est en cours. Il faut apporter Aladdin dans tous les foyers du monde. Et ça, on a pu le voir le 12 mai dernier, la semaine dernière, lorsque BlackRock a annoncé un partenariat avec Brinker Capital. Brinker Capital est une société de gestion qui fournit également des services informatiques pour les conseillers en gestion de patrimoine, justement, ces fameux RIA. Brinker Capital a plus de 20 milliards de dollars sous gestion et ils seront bientôt connectés à un prototype de version grand public d'Aladin. Ça, c'est la première étape vers le déploiement d'Aladin dans tous les foyers, dans une version grand public. Parce que bien évidemment, vous n'avez pas besoin de la même puissance lorsque vous êtes un investisseur particulier ou que vous gérez les milliers de milliards d'investissements d'un fonds de pension américain. Mais la deuxième étape est elle-même déjà engagée. BlackRock a aussi choisi Azure, la solution cloud de Microsoft, pour rendre accessible Aladdin à grande échelle avec une immense bande passante dans le cloud. Vous pouvez noter au passage que depuis le début des années 90, Bill Gates a toujours rêvé d'investir le secteur de la finance. Et cette ambition trop précoce aura d'ailleurs joué sans doute pour pas mal dans le grand procès antitrust qui a bien failli emporter Microsoft en 1998. Et notez d'ailleurs que BlackRock n'est pas le seul à l'ornier la, la gestion de votre épargne. La semaine dernière, pareil, tout ça, ça se passe en ce moment. Goldman Sachs, encore un, tiens, a également annoncé le rachat de Folio, encore une société qui fournit des services financiers pour CGP, y compris des algorithmes d'investissement. Et puis, il y a aussi le géant américain du secteur, Schwab, qui a lui aussi annoncé, au début du mois, le rachat de Motif Technologies, là encore, pour ses algorithmes d'investissement. La tendance, mon cher lecteur, est massive c'est moi, je vous dis mon cher lecteur, mais on est, bref, chers amis, chers auditeurs, je sais pas comment on dit. Le, ce qu'il faut bien voir, c'est que la tendance est massive, mais que les concurrents n'arrivent pas à la cheville de la monumentale manœuvre de BlackRock. Ce faut, Selon les mots même de Larry Fink... BlackRock est en train de transformer Aladdin en un langage. Ils disent ce que dit Larry Fink lui-même, Aladdin est en train de devenir le langage de la construction de portefeuille. Langage, le mot est particulièrement important. En faisant cela, BlackRock ne cherche pas tant à contrôler le monde de la finance que la représentation que nous nous en faisons. De certaine manière, avec ça, Larry Fink se met à se prendre pour Dieu ou même la Sainte Trinité. Hein, comme on dit dans le prologue de l'évangile selon saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et il s'est fait cher, il a habité parmi nous, on pourrait croire qu'il s'appelait Larry. Par construction même, BlackRock nous enferme dans une représentation du monde qui ne dépasse pas, et ne doit pas dépasser à aucun prix les marchés financiers. Tenez, vous voulez acheter de l'or Aucun problème BlackRock a un ETF pour cela mais jamais d'or physique ne fera partie du langage d'Aladin. Vous voulez même investir dans l'art Pas de problème, mais n'allez pas dans une salle des ventes, voyons Il existe des fonds spécialisés pour cela, qui seront gérés par les plus grands spécialistes, beaucoup plus forts que vous. Même le changement climatique chez ces gens-là n'est considéré que sous l'angle du risque qu'il fait peser sur les marchés financiers. Ça, c'est encore une grossièreté à la BlackRock. Parce que les, cette espèce de fiction financière à la BlackRock détracte totalement notre rapport au monde et à la nature. C'est pas l'inverse. C'est la finance qui fait peser un risque climatique, écologique ou de, de développement durable. C'est pas l'inverse. Nous touchons là au cœur du problème. La crise économique et financière qui est en train de s'abattre sur nous et qui va durer est une crise fondamentale. C'est une divergence irréconciliable entre la fiction financière et la réalité économique. Il y a d'un côté cette fiction qui permet de faire apparaître des milliers de milliards de dollars, d'euros, de n'importe quelle monnaie, d'un claquement de doigts, alors même que nos économies s'effondrent et que les perspectives de croissance à long terme sont nulles, que les perspectives de remboursement de tous ces crédits sont totalement nulles. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'argent et de moins en moins de richesses réelles. Là est la base fondamentale de notre mal. Nous ne savons plus représenter nos richesses. L'argent n'est plus représentatif des richesses réelles et partant de là, nous ne savons plus les répartir entre nous. Et c'est cette divergence fondamentale qui fait qu'aujourd'hui nous en arrivons à donner plus de valeur à des sociétés comme Air France ou la FNAC qu'à nos, qu nos hôpitaux ou nos terres. Bien Évidemment, personne n'a jamais voulu ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en en nous enfermant dans leur fiction financière, en vrai, BlackRock joue au pompiers pyromane. Avec cette espèce de mythe de l'argent infini, ils veulent nous faire croire que nous vous pouvons sauver tout le monde, que nous pouvons tout, que nous pouvons tout réussir. Mais c'est une infamie Il y a en France, allez quoi, 30 millions de cerveaux et de paires de bras en âge de travailler Et à peu près autant, 30 millions d'hectares de terres agricoles, de surfaces agricoles utiles, j'aurais dit. dire. Il y a quoi Il y a 10 milliards de barils de pétrole que nous consommons chaque année Mais tous les milliers de milliards et même millions de milliards d'euros que les banques centrales conseillées par BlackRock déversent aveuglément ne permettront jamais de casser ces barrières. Ce serait plutôt l'inverse, mais bon, ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Nous, nous devons de choisir ce que nous voulons faire de notre temps et de nos ressources qui, ne... qui sont tous au fin fini Voulons-nous qu'il y ait toujours autant de serveurs dans les bars et les restaurants ou un peu plus de personnel dans les hôpitaux C'est une question, il faut y répondre. Voulons-nous ramer notre pétrole dans des avions pour partir en vacances Ou l'utiliser aujourd'hui pour apprendre à nous en passer demain Alors, soyons clairs, ce n'est certainement pas à un état ultra centralisé, et je crois qu'on peut le dire en voie de dégénérescence, de faire ses choix. C'est à chacun d'entre nous de décider de choses, là où nous voulons travailler, là où nous pensons que nous serons le plus utiles, là où nous voulons mettre notre effort et là où nous voulons mettre notre argent et enfin on sait ça au moins depuis Lénine hein, je ne sais pas si vous connaissez le, le, le grand délire de Lénine avec le plan Goelro le, le prototype du plan quinquennal en 1920 au moment du plan Goelro, Lénine avait quand même réussi à écrire le communisme c'est le gouvernement des soviets plus l'électrification de tout le pays alors l'intention était certainement louable mais les résultats ont été absolument catastrophiques. Et je peux vous dire que, sur la base de ces quelques mots, on était construire des centrales électriques absolument au milieu de nulle part. Et on a gâché, on a fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous pourrions dire, le capitalisme vert, c'est la gouvernance mondialisée, plus la réduction de toutes les émissions de CO2. Et puis après tout, Lénine n'était pas plus bête que Larry. Non, c'est n'importe quoi et si, regardez notre sécurité sociale, un hein, via du monde entier, il n'y a pas si longtemps, elle est devenue une machine folle qui détruit notre système de santé plus sûrement que n'importe quel ennemi de l'extérieur. Même Monsieur Macron a été obligé d'avouer sa faute, bon, tout au moins sa part, que ça ne date pas d'hier, le pauvre, c'est pas lui qui est responsable de tout, mais il a pris sa part. Et tant que nous ne choisirons pas Tant que nous croirons à ce mythe de l'argent infini, tant que nous ne renoncerons pas, nous n'y arriverons pas. Tant que nous abandonnerons notre liberté, tant que nous abandonnerons la, la responsabilité de nos choix aux Black Rock et autres porteurs de promesses insensées, mais nous resterons totalement prisonniers, nous resterons sacrifiables à merci et sacrifiés. Et vraiment, mon cher lecteur, les médias francophones, à mon avis, sont devenus indigents. Je n'ai lu mais aucune dépêche, pas un papier, pas un mot dans la presse spécialisée sur cette petite révolution en cours, enfin petite, elle est pourtant totalement massive et documentée, hein. encore une fois, vous avez mes sources, euh, cliquez sur le lien en description ou, ou là-haut euh, et vous aurez toute la documentation qui va avec, téléchargez euh, l'enquête, c'est important, parce que je vous raconte des choses quand même. Alors on va dire, il y a une nouvelle quand même qui a intéressé nos médias, et c'est le retrait de PNC, PNC, PNC, le premier actionnaire de BlackRock. Alors encore, ils ont rien compris. Alors ça, c'est la deuxième grande d'oeuvre de la semaine dernière qui a attiré mon attention sur BlackRock, c'est que en fait avec PNC, il fallait absolument, il fallait éviter à tout prix d'être pris pour une banque. Vous allez voir parce que mercredi dernier, la banque régionale de Pittsburgh, donc PNC Bank, qui est une banque régionale, ne une banque américaine par le bilan a vendu ses parts dans BlackRock. Alors PNC était l'investisseur historique de BlackRock, premier actionnaire avec plus de 22% des parts. Alors la plupart des commentateurs ont observé le mouvement du point de vue de PNC qui comme toutes les banques a besoin de cash en ce moment pour traverser la crise et qui de toute manière pouvait difficilement espérer mieux que les 3000 et quelques pourcents de plus-value réalisés avec ce coup de génie. Mais c'est pas faux, hein. Euh, mais c'est occulter l'essentiel. Vraiment, c'est rater l'éléphant dans la pièce des motifs réels derrière cette transaction. Car, ça c'était la bonne blague, depuis le 1er avril 2020, techniquement et à cause de PNC, BlackRock était devenu une banque et devait se soumettre à la supervision de la Fed. Ha BlackRock soumis à la réglementation bancaire, c'était trop beau pour être vrai et durer ne serait-ce qu'un trimestre, une seule petite série de publications financières, qu'est-ce qu'on n'aurait pas appris Voilà. Ce qui la secousse est partie d'une évolution de la loi de supervision de la de la loi de supervision bancaire américaine, ce qu'on appelle le BHC Act. En effet, sans que euh, la BlackRock et PNC ne changent quoi que ce soit, depuis le 1er avril, la Fed s'est mis à estimer que PNC était en fait dans une position de contrôle de BlackRock. Et donc, que BlackRock doit être traité comme une filiale à part entière de PNC et non plus comme une participation minoritaire. BlackRock devenant une filiale d'une banque, BlackRock devient une banque. cest c'est PNC il écrit dans son rapport annuel de 2019, c'est en passe 10, je vous cite le passage, au sens des dernières règles, à ce moment où ils écrivent, la négociation n'est pas encore finie, PNC est présumé contrôler BlackRock au sens de la loi de supervision bancaire, donc ce fameux BHC Act. Cela reviendrait à considérer BlackRock comme une filiale de PNC qui serait alors soumise à la supervision et à la régulation de la réserve fédérale. Et boum! Tu parles d'un pavé dans la mare Comme quoi, il y a encore quelques personnes saines d'esprit à la fête, c'est une bonne nouvelle. Mais c'était mal connaître Blackrock et l'étendue de leur influence, n'est-ce pas Larry Alors bien sûr, PNC aurait pu jouer au chat et à la souris et tenter de redescendre juste sous les critères de contrôle présumés pour garder euh, sa participation. Euh mais dans la guerre réglementaire, PNC a perdu la bataille qui lui a fait perdre la guerre. Parce qu'il y a eu une autre réglementation qui a évolué et qui a dû finir de convaincre la banque de Pittsburgh de prendre ses gains et de laisser les grands jouer entre eux. Parce que dans le même rapport annuel de PNC, on peut voir en page 7 une évolution d'une autre réglementation qui lui est mais à complètement défavorable. En effet, depuis le 1er janvier 2020, tout d'un coup, sans que rien ne change, que la réglementation qui change, PNC doit couvrir les risques de son investissement dans BlackRock, non plus en se référant au montant initial de l'investissement de à peu près 240 millions de dollars en 1994-1995, mais selon la valeur actualisée aujourd'hui en 2020, à plus de 17 milliards euh, qui était le cours de bourse avant l'annonce de la vente. C'est un peu technique, mais cela signifie qu'au lieu de dédier peut-être 150 millions de dollars de fonds propres pour couvrir le risque d'une défaillance de BlackRock, PNC doit tout d'un coup consacrer 10 milliards de ses fonds propres, de son capital, c'est le cœur nucléaire d'une banque, à ce risque. 250 millions, paf, 10 milliards Il s'agit d'un surcoût insupportable pour PNC, qui dispose en tout et pour tout de 50 milliards de fonds propres et déplore d'ailleurs dans son rapport annuel l'échec des négociations avec les autorités. Et puis, ajoutez à cela que la vente des actions de PNC est venue augmenter le capital flottant de BlackRock, celui qui est disponible pour être échangé en bourse ça l'augmente d'environ 15% et ça fait augmenter d'autant plus le poids de BlackRock dans le S&P 500 où il est coté et donc la part d'autocontrôle de BlackRock par ses fonds qui gagne ainsi en indépendance et là vous avez une jolie cerise sur le gâteau grande manœuvre, grande manœuvre quand vous nous tenez Allez, voilà les guerres de l'ombre dont tout le monde se fiche royalement tant il est vrai qu'elles n'ont rien, mais alors vraiment rien de divertissant, comme une guerre à la Game of Thrones, mais ces ennuyeuses guerres de comptables, celle pourtant le destin de votre épargne, bien plus sûrement que tous les gros titres de presse. Bon, ça va, vous êtes toujours là, vous êtes accrochés. Sinon, encore une fois, envoyez-moi euh, envoyez un commentaire, envoyez-moi un mail. Je reprendrai l'ouvrage, si c'est... Euh pour faire toutes les clarifications nécessaires. Ce qu'il faut bien comprendre, l'essentiel, c'est que BlackRock fait absolument tout pour ne pas être considéré comme une banque et ne pas tomber sous la réglementation et sous la supervision de la Fed. Mais pourquoi Mais qu'a donc BlackRock à cacher à la Fed Pourquoi Qu'est-ce qui fait que BlackRock ne doit en aucun cas tomber sous la réglementation bancaire À vrai dire, la question n'est pas nouvelle. On peut remonter en 2009, où au moment où les avocats de la banque britannique Barclays, qui possédait très temporairement plus de 51 de BlackRock, à qui s'était assuré auprès de la Fed que la participation de Barclays ne pouvait pas être interprétée par la Fed comme une position de contrôle et donc euh, transformer BlackRock en banque. À vrai dire, cet échange n'était pas anodin. Et est survenu au moment même de la négociation de la, de la Volcker Rule. La règle Volcker, qui est une loi qui a été votée au tout début de l'année 2010, en réaction bien évidemment à la crise de 2008, et qui interdit depuis euh, aux banques d'investir contre leurs clients. Parce que jusque-là, jusqu'en février 2010, une banque pouvait tout à fait conseiller à l'un de ses clients un investissement, et par derrière, prendre la position inverse sur ses fonds propres, c'est-à-dire jouer contre son client, c'est-à-dire jouer contre les conseils que la banque donne à son client. Il y avait là un conflit d'intérêts énorme et un délit d'initié patent, puisque la banque avait accès aux informations de ses clients, et puis là, on ne parle pas de vous et moi, hein, on parle de gigantesques investisseurs institutionnels. Mais BlackRock n'est pas une banque c'est très important. BlackRock n'est pas une banque, c'est-à-dire ils ne font pas crédit. BlackRock ne dispose pas des fonds propres gigantesques dont les banques ont besoin pour assurer les crédits qu'ils distribuent. Le capital de BlackRock, aujourd'hui, s'élève à 30 milliards de dollars. C'est beaucoup moins que les 50 milliards de PNC, qui est pourtant 20 fois moins grosse que BlackRock. Non, les seuls fonds que gère BlackRock sont ceux de leurs clients. BlackRock ne fait pas d'investissement pour compte propre, sauf les fonds de retraite de ses employés. Mais c'est pas là-dessus que c est, c est, ça n'a rien à voir. Et donc, à vrai dire, cette loi n'aurait pas dû les inquiéter. Ça n'aurait pas dû. Et pourtant, si. Il a fallu attendre 2014 pour commencer à avoir une petite idée de la réponse à ce qui faisait que BlackRock ne voulait surtout pas tomber sous des réglementations comme la Volcker Rule ou plus généralement euh, arriver sous la supervision de la Fed. En 2014, en effet, BlackRock est mis en examen par le procureur de New York pour, je cite, « délit d'initié 2.0 ». Vous avez vu, il, y a... il ne s'agit pas d'un délit d'initié en tout cas, pas un délit d'initié habituel, encore une fois, parce que BlackRock ne fait pas d'investissement pour compte propre. Et puis, si on veut aller chercher la fortune considérable de Larry Fink, qui a évalué à un peu plus d'un milliard de dollars, ça fait presque figure de SMIC à côté des Redalio et des Jim Simmons qui s'approchaient des 20 milliards avant la crise. Je suis désolé, mais pareil, c'est pas là qu'il faut aller chercher. Et ce n'est pas ce que reproche le, le procureur à BlackRock. C'est très intéressant ce, ce, cette, petite, euh, ce, cette petite lumière qu'a qu mis euh, la justice new-yorkaise. Le procureur reproche à BlackRock non seulement d'agréger toutes les informations confidentielles auxquelles il a accès en tant qu'actionnaire de tout le monde, mais surtout d'utiliser sa position dominante pour forcer les courtiers et analystes de Wall Street à répondre à des enquêtes très détaillées, sur leurs activités, des enquêtes quantitatives, hein, allant jusqu'à récompenser les analystes soumettant de bon gré à leurs exigences, en leur mettant des bonnes notes, comme à l'école, et bien évidemment en distribuant des blâmes au récalcitrants. Vous imaginez un concurrent qui vous envoie un gentil questionnaire pour vous demander ce que vous faites en dans le détail N'oubliez pas, vous êtes avec eux ou vous êtes contre eux encore une fois, on est en plein dedans. Et nous avons juste eu le temps d'apercevoir le visage réel de BlackRock avant qu'il trouve un accord fort avantageux avec le procureur, sans jamais nier les faits. Mais pourquoi donc BlackRock dépenserait donc autant d'énergie en délit d'initié dont il ne profite pas il est temps, chers amis, de découvrir le vilain secret de BlackRock. Vous êtes toujours avec moi, c'est pas le moment de plancher. Je sais que cette vidéo est longue, très longue, mais vous allez y arriver, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Encore une fois, lisez l'enquête. Pourquoi ce gigantesque délit d'initié Mais pour nourrir Aladdin, bien sûr. Leur méga-algorithme a besoin de la plus gigantesque base de données possible pour travailler. J'ai pris l'image de l'effet papillon pour illustrer le travail d'Aladin qui cherche à modéliser les effets d'un battement d'ailes de papillon au Brésil sur les tornades au Texas. Et dans le monde d'Aladin, un battement d'ailes de papillon, en fait, ça va être le crédit immobilier que va souscrire euh, Monsieur J'ai pas d'argent, on va dire par exemple en 2007, euh, auprès d'un courtier peu scrupuleux. Euh... Et ça, c'est tous ces milliers de battements d'aile euh, qui vont analyser. Mais pour ça, il faut des milliers de milliards de données correctement organisées pour qu'Aladin puisse tracer ce petit crédit tout au bout, je ne sais pas, de l'Arkansas, et remonter ensuite toute la chaîne financière. Comment ce petit crédit de « Monsieur, j'ai pas d'argent », s'est retrouvé avec des milliers d'autres crédits dans un titre financier, ce que l'on appelle la titrisation. Ça, Larry est un pro de la titrisation. Et comment ce titre, ensuite, a été assuré puis, redécoupé en tranches de risque, comment ces tranches ont été à nouveau regroupées, encore assurées, puis à nouveau redécoupées. Vous répétez l'opération ad Nauseam, avec des titres faisant plusieurs fois le tour du monde, euh, faisant découper dans tous les sens, jusqu'à la tornade des subprimes et vous comprendrez comment des géants de l'assurance comme AIG, Freddie Mac ou Fannie Mae se sont retrouvés en faillite immédiate, en moins de 24 heures, alors que ces vénérables agents pensaient jusqu'au dernier moment assurer de bons pères de famille sans risque. Ça, c'est Larry qui a dû rigoler, car Larry, mes chers amis, est un précurseur il avait eu un avant-goût de la crise des subprimes dès 1986, alors qu'il était un petit génie de la finance à la First Boston. Il avait réussi quand même à faire perdre 100 millions de dollars à la banque, c'était une fortune considérable pour l'époque avec ben, avec de la titrisation trop agressive, ce que je viens de vous raconter, et mal assuré par des CDS défectueux, quand je vous dis, hein, c'est un vrai précurseur de la crise des subprimes, avec 20 ans d'avance. Alors Larry était obligé d'abandonner les paillettes de la banque d'investissement, et l'ancienne star a été rejetée de tous, et il avait fini par se tourner vers la gestion passive, qui à l'époque était la risée de Wall Street, c'était vraiment le truc que personne ne voulait faire, et il a dû jurer à ce moment-là qu'on ne l'y reprendrait plus. Larry était devenu un obsédé de la gestion des risques, et son obsession a finalement pris forme dans le fameux Aladdin au tournant des années 2000. Bon, alors vous remarquerez qu'Aladin n'a pas plus permis d'éviter la crise de 2008 que celle d'aujourd'hui. Génie, hein. mais pas trop. C'est-à-dire que Larry n'est pas un philanthrope. Hein. Avec BlackRock il a joué au pompier pyromane, mais il a largement contribué à souffler la bulle, améric la, la bulle immobilière américaine. Pareil, vous voulez les détails, c'est dans le dossier. Et ils se sont jamais arrêtés depuis. N'oubliez jamais que chaque crise pour BlackRock est l'occasion de se renforcer, de grossir, de ressortir plus fort. Peut-être même notre petit Larry, notre grand Larry, a-t-il pris un petit plaisir coupable à voir ses anciens camarades de Wall Street Chuter sur la faute même qui avait causé son bannissement 20 ans auparavant et lui revenir en sauveur. Mais bon, Aladdin n'a pas plus permis à BlackRock d'éviter la crise de 2008. Et sans le sauvetage général de la Fed, bah ils auraient sombré dans la banqueroute comme tous les autres. Hein. Et pourtant, BlackRock et Larry Fink sont sortis de la crise de 2008 en sauveur. Ils sont sortis avec le statut de roi et de faiseur de roi à Wall Street, qui se serait d'ailleurs bien passé d'un tel retour du fils prodigue. Alors on pense généralement que c'est la capacité financière énorme de BlackRock, avec ses milliers de milliards d'actifs sous gestion, qui leur aurait permis de sauver Wall Street. Ils auraient mis tout cet argent à contribution. Alors il y a peut-être un lointain fond de vérité, mais c'est vraiment pas l'essentiel et c'est encore rater l'éléphant dans la pièce. Mais alors, quoi Si ce ne sont pas les milliers de milliards sous gestion Si Aladdin, qui doit rejoindre nos foyers dans ces prochaines années, n'a pas permis, n'a pas, pas pu empêcher la crise, ni même protéger Blackrock et ses clients, à quoi ce monstre a-t-il bien pu servir Quoi ça sert, franchement Ben c'est que le nom est plutôt mal choisi. Ils n'auraient pas dû appeler leur algorithme aladdin ils auraient dû l'appeler Léon le nettoyeur. Parce que, en fait, aladdin n'a à peu près aucun pouvoir prédictif. Hein Les marchés financiers sont des marchés chaotiques, et en théorie du chaos, la prédiction est quelque chose qui n'existe pas. L'algorithme est en revanche un outil hors pair pour faire le ménage après coup. Je m'explique. Quand Beer Stearns, un préléman, a fait faillite en 2007, c'est BlackRock que l'on a appelé pour analyser les comptes de Beer Stearns et faire le ménage. BlackRock a été le conseil à la fois de JP Morgan, qui a racheté les actifs sains de Beer Stearns, et de la Fed, qui a absorbé ceux qui ne l'étaient pas. Encore un énorme conflit d'intérêts pour BlackRock euh, qui conseillait toutes les parties dans cette affaire-là. C'est pas tout, la même année, euh, le fonds de pension de l'État de Floride, le fonds de retraite de les, des, des, des, des fonctionnaires de l'État de Floride, a lui aussi fait faillite. Who are you gonna call C'est encore BlackRock, que l'on a appelé à la rescousse. On les appelle Ghostbusters. Ils ont réorganisé le fonds en séparant bah, eh bien quoi, les actifs sains d'un côté et les pourris de l'autre grâce à aladdin Et puis ils ont été conseillés à l'État de Floride de prendre les actifs les plus pourris et de sauver le fonds de pension des fonctionnaires avec bien évidemment l'argent du contribuable. Ils ont fait le même coup avec AIG et avec bien d'autres. Euh, BlackRock s'est transformé avec la crise de 2008 en un roi incontesté de la privatisation des gains et de la mutualisation des pertes. C'est très important, ça Blackrock orchestre depuis dix ans un gigantesque délit d'initié au profit du capitalisme néolibéral dans son ensemble. Vous allez me dire, s'il n'était pas là, qu'est-ce qu'on ferait ben, Peut-être qu'on ferait l'inverse, en fait Peut-être qu'on laisserait leur pourriture aux banquiers et qu'on sauverait ce qui peut l'être par des nationalisations massives et provisoires, comme ce fut le cas par exemple avec General Motors. Ils sont pas morts, enfin ils sont morts et puis ils sont revenus de General Motors. On a pris le truc, il a fait faillite, on a viré euh, les actionnaires et euh, le management, et puis on a reconstruit le truc. Au lieu de cela, BlackRock fait prospérer le vice et ce passif de BlackRock depuis 10 ans est essentiel pour comprendre leur action aujourd'hui auprès de la Réserve fédérale, de la Banque Centrale Europe, euh, l Européenne et de la Commission Européenne. Ils font la même chose, mais en bien pire. Chers amis, l'histoire bégaye, mais ne se répète pas. BlackRock, cette fois en mai 2020, fait du préventif. Et, plus et plutôt que de faire absorber des actifs pourris, Décroché au scalpel grâce à aladdin par la force publique, ben ils sont en train de conseiller d'arroser tout le monde en masse. Ils font racheter leurs propres ETF par la Fed. Et ils font la même chose avec la BCE d'ailleurs, qui rachète absolument tout. Ils vont orienter eux-mêmes les fonds de l'Union européenne sous couvert de développement durable. Mais il faut être devenu complètement dingue à Bruxelles pour donner les cordons de la bourse à des Américains en pleine guerre commerciale. Enfin, Complètement fou ou complètement servile. C'est même BlackRock qui fait passer les stress tests aux banques européennes depuis 2016 pour le compte de la BCE. Ah Attention, ça, ça, je peux vous assurer que cela ne va pas rendre les banques européennes plus solides. Hein mais cela permettrait, hypothétiquement, à BlackRock de siphonner leurs données. Hypothétiquement, bien sûr, car officiellement, c'est Niette. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que plus BlackRock étend son emprise, et plus il récompense le vice et punisse la vertu. Ces gens sont devenus la cheville ouvrière de notre schizophrénie économico-financière. Ils nous enferment dans leur fiction financière dont nous mourrons euh, désormais à grand feu. Et pour tout vous dire, à ce stade, ne pas résister à ces gens, bah, c'est se faire piller à terme, c'est certain, il n'y a pas d'alternative. Et comprenez-moi bien, chers amis, hein, je n'ai au départ aucune objection à une part de gestion passive ou à l'utilisation d'ETF dans nos épargnes m'arrive d'en recommander dans certains cas assez précis, mais ici l'outil a été non seulement détourné par BlackRock, mais porté à une dose tellement massive que le remède est devenu mais, totalement mortel. Car quand bien même, quand bien même nous acceptions notre servilité et nous nous soumettions à la vision de BlackRock, et c'est ce qui est en train de se passer, hein. nous sommes en cours, mais, nous finirions pillés sans être débarrassés de notre problème fondamental. Je vous rappelle ce problème fondamental qui est que la fiction financière des milliers de milliards de dollars qui sont déversés partout est devenue totalement irréconciliable avec la réalité économique et la réalité de nos richesses. Et par définition, nous revenons toujours au réel. Il viendra un jour où tout l'argent public et toutes les dettes du monde, tout le crédit du monde ne suffiront plus à maintenir cette fiction de croissance infinie, euh, ça, enfin, Larry est-il à ce point perdu dans ses chiffres et la contemplation de son bel algorithme Qu'il en oublie de regarder, je ne sais pas moi, les arbres Mais regarde Larry, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et ton gros caillou noir ne s'affranchira jamais des règles de la pesanteur encore une fois il ne s'agit pas de réel il s'agit de vous enfermer dans des représentations le monde fictif de BlackRock finira nécessairement emporter et sans doute nos monnaies tout entières avec elle dans cette espèce en fait c'est un gigantesque ponzi ce truc alors ça peut prendre des années hein l'union soviétique ça a mis du temps à crever mais l'accélération actuelle avec ça ça peut arriver plus vite qui sait bah ben, en fait on n'en sait rien nous ne savons ni le jour ni l'heure et nous en revenons finalement toujours à la nature fondamentale de l'homme, pris au piège, désolé, je vais faire mon petit quart d'heure philosophie, de sa condition, de sa, sa misérable condition, et de l'infini des possibles. Il est pris au piège entre qui il est et qui il voudrait être. Nous sommes écrasés par nos aspirations, nous sommes écrasés par nos fantasmes, tout ce que nous rêverions d'être. Il faut commencer par retourner au réel, et cela vaut... Pour nos épargnes et nos investissements, il faut revenir au réel. Il faut sortir de la fiction de Blackrock. Alors, je passe mes journées à faire la promotion de ces investissements et de ces manières de gérer son épargne dans les pages de l'Investisseur, son costume. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, bah faites-le ici, là-haut, en description, dans les, je vais vous mettre des liens. C'est gratuit, c'est facile. Là, cette vidéo est déjà incroyablement longue, on va pas y aller. Euh... Mais en fait, on en revient aux sagesses antiques. Hein. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras ta place entre les hommes et les dieux, entre le fini et l'infini. » Nous en revenons à Camus, à la révolte et à la grâce. C est, c est, je vous dis ça tout le temps, mais c'est la seule échappée à l'arbitraire de notre condition et de tous les laris qui nous pomplèrent et, et, et l'argent sans que nous n'ayons rien demandé. Alors, Vous savez quoi Vous voulez investir ben, Lisez l'homme révolté. Euh, notre époque, malheureusement, semble indigne de la grâce. Alors ce sera la révolte. Mais ça existe, hein, la révolte, la révolte de l'épargnant, la révolte de l'investisseur, ça existe. Hein, mais c'est pas la révolte qui divise, mais la révolte qui rassemble face à l'arbitraire du monde. La révolte, mon cher lecteur. Téléchargez cette enquête, étudiez-la, faites suivre, partagez, rassemblez, mais ne leur laissez pas le pouvoir.